Regardons ensemble la définition d'un losange, puis détaillons ses principales propriétés. Par définition, un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. A partir de cette définition, on peut déduire plusieurs propriétés de cette figure. Comme tous les côtés d'un losange ont la même longueur, cela est en particulier vrai pour les côtés opposés. Un losange est donc un parallélogramme. Il en possède alors toutes les propriétés notamment qu'un losange possède un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ses diagonales. Ainsi, les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Comme de plus les diagonales d'un losange sont ces deux axes de symétrie, alors on peut affirmer que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Du centre de symétrie et de ces deux axes de symétrie, il découle aussi que les côtés opposés d'un losange sont parallèles et que les angles opposés d'un losange ont la même mesure. On retiendra, outre la définition, la propriété relative aux côtés d'un losange. Les côtés opposés d'un losange sont parallèles. Ainsi que les propriétés relatives aux diagonales d'un losange. Elles se coupent dans leur milieu et sont perpendiculaires. À ces trois propriétés, il faut ajouter celles relatives aux angles, à savoir que les angles opposés d'un losange ont la même mesure. N'oublions pas enfin que ces propriétés sont les conséquences de l'existence d'un centre de symétrie, qui est le point d'intersection des diagonales du losange, mais aussi de deux axes de symétrie, qui sont ces diagonales.